Ok, on va la faire courte, on est l'une des premières marques françaises de streetwear à protéger l'environnement en plantant des arbres à chaque achat, ça s'appelle Foresco. T'achètes un sweat, tu plantes trois arbres, facilement. Foresco c'est 4 jeunes qui rêvent d'un monde plus écologique, on a tout fait pour mettre au point des collections 100% en coton bio certifié GOTS, ça veut dire que sa production nécessite 25 fois moins d'eau que du coton classique et c'est beaucoup plus confortable. Et ça, ça fait plaisir à nous, à vous et à la planète. Là on vient de sortir une nouvelle collection ultra limitée dispo seulement pendant quelques jours. On compte sur toi pour être présent parce que grâce à toi, ce serait plus de 200 arbres plantés en une semaine. Alors on t'attend sur foresco.fr